Bueno, buenos días a, a todas y a todos a, a esta nueva sesión del, del Decidim Fest 2021, eh, esta sesión sobre consolidación democrática en la, en la era digital, lo digital como, como herramienta de compromiso cívico, y para, para contar con una experiencia directa de... de eh, este tema eh, vamos a poder contar con, con los comentarios con las de Cheval, que es un activista digital senegalés, eh, un activista digital que a pesar de ser joven, porque no es de mi edad, todavía es joven, eh, es uno de los pioneros. Uno de los veteranos del, del activismo digital de, en, en África Occidental. En, él fue uno de los impulsores de una de las primeras iniciativas de, de vigilancia electoral que se produjo en el, en el continente, sobre en todo en la región occidental norteafricana, en eh, 2012, en las elecciones presidenciales de 2012. Donc, bonjour bonjour à tous et à toutes, nous sommes ici au Decidim Fest 21 pour parler de la consolidation démocratique dans, dans l'ère numérique et c'est l'ère numérique et son engagement, l'engagement euh, euh, civique des, des personnes, des populations et pour en parler, eh bien, nous avons euh, Jake Foll, un activiste du, du Sénégal Jeune, je dirais qu'il a, il a mon âge ou certainement plus, plus jeune que moi. Et Cheikh est un pionnier du monde digital en Afrique occidentale. Et il a travaillé notamment, il a été à, à l'origine des de processus, des mécanismes de surveillance électorale aux élections présidentielles de 2012. Después de sa première expérience de, de, de su 2012, eh, bueno, se ha ido convirtiendo un poco en un referente del, del activismo digital en África del Oeste y uno de, de los últimos pasos eh, fue la, la constitución de, de una organización transnacional panafricana mm, que agrupa a las comunidades de, de activistas digitales del, del continente y que pretende ser eh, un paraguas para todas estas acciones, para todo este uso de las herramientas digitales con, con vocación cívica, ¿no? que es AFRICTIVIST. Él es el presidente actualmente de esta organización, además? Bien, yo comienzo por la fin. Ahora es el presidente de esta organización, de la organización AFRICTIVIST. Y, como disais al principio, después de esta experiencia euh, en 2012, él ha devenu una referencia en África del Oeste, Parmi donc, les, les, derniers, les derniers pas les dernières actions entreprises et bien, il bien été l'organisation transafricaine transnationale panafricaine qui regroupe les, les, les activistes en, en, dans, le, dans le domaine numérique n'est ce pas bueno, voilà eh, mantener esta conversación, una especie de, de entrevista en directo para intentar exprimir toda esa, toda esa experiencia, para que Chef nos explique cómo, cómo se está desarrollando este uso de las herramientas digitales eh, con vocación cívica en el, en el continente africano. La primera pregunta eh, creo que es obligada. Eh, Africtivist se define como, como una liga uh, panafricana de activistas digitales para la democracia. Afriktivist primera... est une ligue panafricaine pour les, les activistes numériques, n'est-ce pas La, la première question est obligée. ¿Qué a apporté la communauté, les membres de la communauté de Afriktivist à las démocraties en cada uno de sus pays son Quelles sont les les importantes Quelles sont les contributions des de membres d'Afriktivist aux, aux démocraties Merci beaucoup, voilà, et à mon cher Fal, c'est la seule chose que je peux faire en espagnol, j'ai perdu mon espagnol. Merci beaucoup, Carlos, pour l'introduction et la présentation, mais aussi la première question. Il faut comprendre que qu'Afflictivisme est né à la suite d'une demande, demande exprimée par un ensemble d'acteurs et ces acteurs là sont des jeunes blogueurs, des jeunes activistes, des jeunes journalistes, des jeunes informaticiens et de profils différents au niveau de l'Afrique qui, avec la révolution digitale, ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer et ont compris que le pays avait une, une, une, un pas à faire vers la consolidation et la construction de la démocratie. Pues bien, muchas gracias. Gracias por esta presentación, gracias a, a Carlos también. Eh, respondiendo a esta primera pregunta, pues bueno, perdó que sagueix un català, que l'entendre doncs que africtivista va, va néixer, ehm doncs per part de dels actors, dels diferents actors a l'Àfrica, tal com bloggers, periodistes, informàtics, ehm et donc c est, c est un rôle dans la, la révolution digitale. Et euh, quand ils ont euh, euh, compris l'impact de la transformation digitale, l'objectif c'était de l'utiliser pour euh, plus ou moins commencer par garantir des processus électoraux. Pourquoi les processus électoraux? Parce qu'en Afrique, la majeure partie des guerres ou des crises qu'on a connues, c'est des crises qui commencent avant une élection présidentielle ou après la proclamation des résultats. Et donc, la majeure partie des problèmes que nous rencontrons sont liés, et, et, et liés à un processus électoral. Et donc, il fallait utiliser les technologies pour régler le manque de transparence, pour régler les, euh, euh, le, le, le manque d'accès à l'information et puis donner un rôle à la société civile d'être des vigies, des gardiens, des surveillants des observateurs de ces processus électoraux. Donc, un cop s'est de, de maintenir l'impacte de, de la transformació digital a les société et le el que, el que, el que buscàvem era impulsar, era garantir la, la transparència de, de, dels processos electorals et que aquests poguessin tenir lloc de manière correcte, transparente i democràtica Perquè cal tenir en compte que l'Àfrica, el, processos electorals sont són molt molt sovint objecte de, de crisi, de guerres, abans de, de les eleccions o aquests processos electorals o després una vegada eh sent coneixen els resultats i el que volíem mira solucionar aquesta manca de transparence i garantir l'accés à la de, de la ciutadana, dels ciutadans. En aquest sentit, la societat civil doncs som observadors, som, som vigilants, vigia som nous sommes un de la démocratie, de sí. Donc, c'est la somme de ce qu'on a fait en, en, en, au Sénégal en 2012, qui a été dupliquée dans d'autres pays. Et de 2012 à 2018, eh, la création d'Afrique a permis d'avoir Guinée Vote, Bené Vote, Mali Burkina Vote, Togo Vote et plein d'autres initiatives de ce genre qui ont permis à des jeunes de participer à garantir plus ou moins uh, la transparence de d'un processus électoral. Donc cette uh, aquesta suma uh, d'aquest aquest, fait, d'aquestes accions, donc uh, que es van iniciar al Senegal en 2012, han permès que entre el 2012 i el 2018, per tant els 6 anys següents, donc, uh, vous pouvez voter à Mali, es pogues votar à Togo, vous pouvez à Senegal et d'autres endroits. No? posar els vous en el centre iniciativa de cette initiative de transparence garantit aussi la participation aux processus electoraux. Il y a une seconde question que je crois que c'est que eh, fondamental eh, en le nacimiento de, de AfrikTVist, Hay dos principios eh, que son claves, que es eh, el aprendizaje conjunto eh, y el otro es la, la protección mutua. ¿Cómo llegasteis eh, vosotros a, la, pues eso, ¿no? a, la, a evidenciar que esas eran dos necesidades? La necesidad de que unas comunidades aprendiesen de las otras y que se protegiesen, que os protegieseis entre vosotros. ¿Y cómo se han desarrollado estos dos principios? Y mi pregunta es, ¿cómo se han desarrollado estos dos principios después de la nacimiento de la ¿no es así? Este aprendizaje en conjunto y esta protección mutua. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, crear un réseau. Parce qu'en Afrique, nous avons vu que ceux qui ont osé prendre la responsabilité de se lever et de porter la voix des populations, c'est des personnes qui ont souvent été assassinées, expulsées, emprisonnées. Et donc, euh, elles sont faibles quand elles sont seules. Après, tout le monde ne veut pas prendre le risque de s'engager. Nous, notre premier objectif, c'était de créer un réseau fort d'acteurs engagés à travers le continent qui allait porter la communauté el nostre primer objectiu era crear una xarxa forta d'actors que creessin aquesta aquesta comunitat al principi teníem molt clar al començament que volíem crear una xarxa perquè a l'Àfrica els qui han, han gosat, et une fois qu'on a créé la communauté, il fallait maintenant entamer le processus de mise en place d'une intelligence collective. Le fait que le Sénégalais pense la même chose que l'ivoirien, que le malien, que le Burkinabé que le la et qu'on la puisse... la travaillent ensemble sur la même dynamique. Et donc ça a, a commencé par euh, le, le partage d'expériences, mais l'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire l'apprentissage par le biais de ce qui a été fait et qui a été réussi et de ce qui n'a pas marché ailleurs pour qu'ensemble qu'on puisse trouver des moyens de répondre à la demande et aux exigences de chaque pays. Et donc, quand nous avons créé cette communauté, nous avons établi un système d'intelligence collective, de, de manière à que, al partager experiències expériences, que s'havia fet fait au Senegal, à Kenya, au Burkina Faso, à Mali et à països, pays, nous aprendre apprendre des també et pouvoir analyser les fracassos pour les transformer en, en èxits eh, després. Et, et, et, et a partir de ce moment, la force de ce mouvement, devient la somme des forces des personnes et des acteurs qui composent le mouvement. Et une fois qu'on a cette force, on a entamé la deuxième phase qui était de nous sécuriser et d'essayer d'avoir des réponses techniques et des réponses stratégiques par rapport à comment les autorités politiques africaines réagissaient par rapport aux, aux, aux activités que nous, que nous menons. Parce que c'était de couper Internet de censurer les réseaux sociaux ou d'emprisonner les acteurs. Et donc, il fallait trouver les mécanismes techniques, euh, structurels, mais aussi des mécanismes de fonctionnement qui allaient sécuriser un peu notre démarche. trouver des mécanismes de fonctionnement et de, de, de sécurisation, de, de, de, de les nostres nos actions? que la nostra force est la, la suma de les personnes i actors. En aquesta seconde phase, donc, com deia, nous avons les techniques i les stratégies que ens permetessin doncs de faire front i de, de, de reaccionar, de contrarrestar la reacció de les, de les autoritats. i això es podia fer, doncs per exemple, tallant, tallant internet, eh, bueno, s'havia de, de veure com, com podíem fer faire tot això. Sí, la, la, ahora hablabas de, de seguridad, que precisamente es una de los eh, de los, de las inquietudes más, más recientes de, de las comunidades de, de activistas digitales, precisamente porque seguramente las autoridades se han dado cuenta de eso que, que vosotros sabíais hacía mucho tiempo, ¿no? Que era eh, el, el poder. Que, que tiene la red y la capacidad para, para movilizar y transformar. Y donc sans doute tu parlais de de sécurité donc les, les préoccupations des des activistes par rapport euh, au fait que les que les autorités euh, se sont aperçues euh, se sont poder compte du, du pouvoir de d'internet, n'est-ce pas? La, la pregunta la pregunta en este sentido es eh, Precisamente eso, cuáles son los, los riesgos, cuáles son las preocupaciones fundamentales ahora mismo eh, de las comunidades de, de activistas digitales. Eh, vemos que los gobiernos cada vez eh, intentan tener más control sobre Internet, con, con intervenciones, con, con herramientas y con, con los cortes que tú comentabas precisamente. ¿no? Y vemos también que cada vez más los activistas y las activistas son el objetivo de, de esas autoridades comment comment s'organiseissent vos autres comment s'organisent vos ré et ma question donc à uh, plusieurs volets en fait et quelles sont quels sont les risques et quels sont justement les, les préoccupations des communautés d'activistes numériques étant donné que les gouvernements exercent de plus en plus de, de contrôle sur le net et les, les activistes font plus de plus en plus uh, l'objet donc de la, de la de poursuite par, par les, les autorités, n'est-ce pas, qui sont, qui sont conscientes d'à quel point les activistes jouent un rôle important. Donc, quels risques et quel, quelles sont vos, vos préoccupations en tant qu'activiste la, la première préoccupation, c'est le fait de euh, se rendre compte que nous qui voulons accompagner nos États à consolider des acquis démocratiques, se retrouve confronté à des autorités politiques cela veut dire tout simplement que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Si nous voulons eh, la même meua... pardon. La democ... Oui, la même première préoccupation est que précisément si nous voulons nous que nous és est consolider les démocraties et les autoritats autorités s'ens persécutent donc el que on que nous tenim pas les mêmes objectifs. Et cela veut dire tout simplement que au lieu de, euh, de de de travailler pour aider les pays africains à, à aller vers des démocraties stables, ils se présentent comme étant des ennemis de la liberté et de la démocratie. Ces autorités euh, politiques. A travailler pour aider les pays activistes sont, sont vus comme, comme de, de la démocratie et de principaux challenges euh, euh, sont définis par rapport. À plusieurs um, menaces. Et ces menaces, c'est d'abord la cybersurveillance, qui est appliquée sur l'ensemble des populations très souvent, mais aussi sur les acteurs engagés, notamment les activistes de la société civile. Et eh, les principales réponses définies sont les différentes eh, menaces qu'il y a sur aquests eh, activistes. donc par exemple, la, la cybervigilance, les principaux acteurs de la société civile. La, la, le, le, le, la deuxième menace, c'est euh, la censure. Mais la censure, elle est appliquée à trois niveaux par les acteurs politiques. Il y a une censure euh, brutale qui consiste à couper Internet ou à couper les réseaux de télécommunications. Ça se fait en Gambie, euh, au Togo ou, ou, ou, ou au Mali. Ensuite, il y a la censure euh, euh, institutionnelle qui passe par la rédaction et la validation des projets de loi visant à contrôler, à avoir une, une, une mémise et une maîtrise des, des outils et de télécommunication et des réseaux sociaux. Et ensuite, il y a la censure sociale qui consiste à euh, dire aux populations tel outil est dangereux et c'est utilisé par les, les, les terroristes, de sorte à ce que c'est les parents eux-mêmes qui vont appeler leurs enfants pour leur demander de ne pas prendre des risques sur les réseaux sociaux. Alors, il y a deux amenaces, une censure que, que se divise en, en trois àmbits, Un àmbit que és brutal, un tipus de censura brutal, que és tallar internet. Les institucions també doncs, redacten uns projectes de llei per controlar els continguts, per controlar l'accès a la xarxa. Les eines de telecomunicació i xarxes... Et aussi la, la censure la censura social, c'est-à-dire que s'acaba dient el que és perillós els continguts les contenus perillosos, et ce sont les parents à leurs seules filles, donc, non accédez pas à ça ou à ça ou à ça. premier cas de, de censure brutal, comme le tall d'Internet, par exemple, l'accès à la xarxa, donc, s'ha dut à terme à països comme Gambia, Togo ou Mali, par exemple. Et la censure Uh, uh, institutionnel uh, uh, avec les lois et, et les législations abusives ou, ou restrictives. Et la censure institutionnelle, aussi, les législations ou les restrictives ou directement abusives. En ce sens, nous avons vu que. Bueno, en los, en los últimos procesos de contestación en el, en el continente, ¿no? podemos pensar en Free Senegal o, o en, en SARS, en, en Nigeria, eh, hemos visto hasta qué punto las redes están, están, permitiendo, están permitiendo de alguna forma eh, escenificar o, o, o explotar esa conciencia ciudadana que algunos sectores de la sociedad civil lleváis años eh, construyendo. Eh, Ahora mismo, y con este riesgo, de, eh, ¿qué papel otorgáis vosotros al, al bueno, a todo el entorno digital en esta sed ciudadana cívica de, de transformación? ¿Qué à cette a este ce réseau citoyen de transformación? De, de transformation après ce que nous avons vu lors de, du dernier processus au, au Sénégal par exemple à travers euh, Free Sénégal ou Ensars au Niger euh, voilà donc ce qui a mené au réseau à, à exploiter donc cette euh, cette, euh, cette réalité quels sont quels sont les risques à présent um, les risques c'est d'être euh... Euh, confrontés à des autorités autocratiques et auto autoritaires, des autorités euh, euh, euh, euh, dictatoria dictatoriales qui vont euh, plus ou moins à, à réduire le, le, le, le, le, la, la voix des citoyens et à restreindre l'espace civique. Uh, ensuite, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je... oui, un petit peu, un petit peu coupé. En tout cas, attendez, je vais traduire ça déjà. Uh, Le risque est um, que tinguem autoritats que siguen que siguen o es, um, si, se la, la veu dels ciutadans. Ara ens a... Sembla que un problema de conexión. Check fall Ahora si estamos en la ¿Qué? Sí. estamos sí. Y más más allá. ¿nos escuchas, eh? Sí, ¿nos ustedes se escuchan? Sí. Sí. Sí. Sí. Ahora sí que se ha desconectado. Sí, Che, eh, ¿nos, ¿nos escuchas? ¿Vos nos entendéis, ¿Es Che? Que ¿Vos nos entendéis? Okay. ¿Sí? sí, perfecto, désolé. Uh, no, no. Donc je, je disais que les, les enjeux pour le moment c'est de euh, trouver les moyens de faire face à ces autorités politiques qui euh, constituent plus ou moins des ennemis de la démocratie politiques de la, de la et la, la, la force que nous, nous pouvons avoir uh, c'est d'être constitué un réseau et d'être une force de contestation de, et de plaidoyer? La force que nous pouvons obtenue, uh, c'est une force de contestation et de défense, de défense des droits de la citoyenneté. Mais, mais par contre, il nous faut aller au-delà de la contestation et, et du plaidoyer pour devenir une force de proposition et une force de contribution. I hem Et c'est pourquoi nous nous inscrivons dans une logique de euh, conscientisation, mais de capacitation, c'est-à-dire de former des citoyens africains pour commencer depuis la base, pour créer de nouveaux types de citoyens qui deviendront demain euh, des acteurs. De, de, de changement et qui pourrait avoir une nouvelle relation avec la République, avec la démocratie, avec les institutions et avec leurs responsabilités en tant que citoyens. I, per tant, le que est um, entrer en une logique de prise de, de conscience de la population, former la population des de, de zéro, dès le commencement pour de que ces nouveaux citoyens soient acteurs du changement et puissent contribuer à la création de républiques, de démocraties, pour que ce que la responsabilité civile et citoyenne. Una... Et enfin, uh, nous, nous, nous, nous ouvrons aussi nos portes aux autorités politiques qui voudraient saisir les opportunités de la transformation digitale. Et nous essayons de travailler avec certaines administrations publiques pour les aider à comprendre les enjeux et à mettre en place des mécanismes pour aider euh, plus ou moins nos pays à s'inscrire dans cette euh, logique de transformation digitale et de démocratie participative. Et il y a cette transformation digitale participative comme un mécanisme dont je à amb les, amb les autorités de certains pays pour les aider à mettre en marche cette transformation digitale. Une dernière question, Serge. Il y a très peu de jours, vous réclamais devant Macron précisément un nouveau esquema de. Bueno, un, un desbordamiento del esquema de, de cooperación norte-sur y reclamabas un, un, una relación diferente. Ahora que estamos aquí conectadas eh, desde un montón de, de espacios distintos, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que, que se debería reconstruir esta, estas nuevas formas de, de colaboración entre, entre diferentes regiones del mundo? Eh, para conseguir esos que euh, il y a quelques jours, vous avez vous avez réclamé, vous avez plaidoyé devant le président Macron justement le le débordement, le, le dépassement de cette coopération Nord-Sud à partir de des de nouveaux rapports, n'est-ce pas, qui qui, qui intègrent les, les les pays et les rapports entre les pays. Et comment cette euh, Comment reconstruire cette nouvelle collaboration justement entre, entre les, les différentes régions de la planète Reconstruire cette nouvelle collaboration entre les différentes parties est une exigence qui s'impose à, à, à nous tous parce que nous avons des, des, des objectifs communs, nous avons des intérêts communs et nous avons un passé commun avec une partie aussi de, de, de l'Occident. Donc reconstruire aquesta nova col·laboració és una exigència de tots perquè tenim tots uns objectius comuns, també tenim un un passat comú i aquesta és una tasca que nous hem de fer entre tots, entre l'Occident i i l'Àfrica, està clar. Mais cette collaboration ne pourrait se passer que par le biais d'une euh, nouvelle orientation par rapport à la relation et par rapport aux attentes. Par rapport à la relation, il faut qu'il y ait du respect mutuel, mais il faut qu il, euh, euh, que cela soit une relation portée par des personnes qui ont en vue l'intérêt de l'Afrique et qui pourraient défendre l'intérêt de l'Afrique au niveau des tables de négociation. Aquesta col·laboració passa per una nova orientació respecte de la, de la relació entre els actors i la, les expectatives d'uns i d'altres, no? quan la relació donc, passa pel, pel respecte mutu en, en els interessos de, de l'Àfrica. Bueno. Ce que, que j'ai dit à Macron, si on l'avait déjà entendu d'un dirigeant africain, Uh, on ne serait pas déplacé à Paris pour lui dire la même chose. Et donc, il est temps que nos dirigeants prennent leurs responsabilités pour porter la voix du continent et s'inscrire dans une logique de défendre les intérêts du continent. Que al, al president Macron, en, en France, si les dirigeants africains déjà ja dit. Públicamente, no? la, la defensa donc, dels de los intereses de la África. Bueno, chef, eh, tenemos que, que cortar aquí, lamentablemente. Eh, lo bueno, lo mejor de todo esto es que estás en las redes, en todas las redes, de manera que cualquier actor de la sociedad civil que nos haya podido escuchar eh, puede fácilmente contactar contigo y continuar con, con esta conversación. Eh bien, malheureusement, Jake, il faut que nous nous arrêtions là, pero en todo caso, euh, ce que nous avons échangé, ha eh bien, euh, n'est pas tombé, euh, disons, euh, a été, a été entendido par, euh, par les, les acteurs de, de la sociedad civil y, donc, euh, disponible sur, le, sur les réseaux. Et donc, ces activistes ou ces personnes intéressées pourront prendre contact avec vous pour euh, pour euh, ultérieures euh, questions ou commentaires. Te agradecemos intercambio de, de Nous vous remercions de tout cœur cet euh, échange transparent, cet échange d'expérience de, Merci. Merci. Muchas gracias. Hasta pronto.